Foot. Je, la piste cyclable. Je filme la piste cyclable, c'est pas interdit. <rire> Donc voilà, en plein sur la piste cyclable. Alors, on va voir si ça marche. Ah ouais, quand même. <rire> voilà. Évidemment, c'est une audition. Et voilà, expliquons le danger. Euh, comme quoi, ça marche <rire>